Alors, voici trois mots en français un petit peu compliqués. Alors, le premier, accueillir, ça veut dire recevoir, donner l'hospitalité. Le deuxième, dépaysement, dépaysement. C'est ce qu'on ressent lorsqu'on change d'habitude ou d'environnement. Le troisième, prétentieux, prétentieux, c'est quelqu'un de fier, d'arrogant.